Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ce magnifique décor, cette petite bout de forêt et les oiseaux, euh, pour parler du projet Sequoia, à savoir qu'est-ce que c'est le projet Sequoia. C'est quelque chose que je réfléchis depuis un petit temps et je me dis que franchement, ça peut être cool de faire ça. Euh, comme on a pu le voir euh, récemment ou non, suivant quand vous voyez cette vidéo, les lois climat sont légèrement... Euh, euh, même pas légèrement mais complètement modifié par les gouvernements et beaucoup de personnes en ont euh, pas grand chose à foutre en fait hein. ou alors peu de choses peuvent se faire même s'il y a des marches pour le climat j'en ai participé à une également à chambéry euh, et voilà et c'est quelque chose c'est un sujet qui me, qui me tient vraiment à cœur de plus en plus et euh, franchement euh, j'ai envie de faire un projet peut-être déjà commencer moi et ensuite avec vous, je ne sais pas encore trop, euh, c'est quelque chose, c'est un peu une introduction au projet Sequoia et, et le, le S de désobéissance, donc peut-être à voir comment on peut faire tout ça, mais, euh, mais du coup le, le projet Sequoia, moi ce que j'aimerais faire c'est, euh, comme on le voit dans certains pays, principalement les états unis mais toute la partie Amérique du Nord, on a les séquoias géants, qui sont des arbres centenaires et incroyablement grands, et qui ont une, une extrême aura, on va dire, par rapport aux autres arbres. Et mon projet, ce serait de faire un maximum de plantations de séquoia à travers la France, à travers tous les départements, et de faire une sorte de maillage euh, français ou européen de tous les coins où il y aurait un séquoia, pour justement avoir une action militante ou alors des projets de permaculture qui se développent autour de ça. Un petit peu, vous voyez, comme dans certains villages d'Afrique, l'arbre central qui est au centre du, visa, du village et tout le village qui se développe autour, un petit peu dans ce sens-là. Et j'ai un petit peu cette, cette envie de, de, me, de me transcender, peut-être d'essayer de voir s'il y a certains, euh, certains coins de France où les séquoias pourraient plus ou moins euh, bien pousser plus ou moins vite, s'il y a des, des, des sols plus ou moins euh, euh, meubles ou fertiles ou euh, voilà qui, qui permettraient de pousser. Et euh, c'est quelque chose qui me donne très envie euh, parce que bon, bah, les, les, les graines de Ségolais, c'est quelque chose qui est euh, trouvable assez euh, simplement euh, en ligne. Et euh, j'ai envie de lancer ce, ce petit projet-là, donc déjà de commencer dans ma région du côté de la Savoie, de Haute-Savoie, toute la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne. Euh, Peut-être qu'avec l'hiver il crèverait même, hein, je ne sais pas exactement encore. Je, je suis un petit peu dans le balbutiement de, de ce projet-là et peut-être même euh, avoir pour essayer avec d'autres arbres, autre, si jamais vous avez des idées sur tout ça, des projets dans ce sens-là, euh, qui pourraient peut-être euh, être intéressants pour beaucoup de personnes. Et justement, euh, l'objectif ce serait d'avoir, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, une centaine de ceux qu'il y a à travers la France qui poussent et euh, qui euh, bah, justement pousse en plein pendant euh, toute cette période actuelle et qui va continuer dans, qui va continuer dans les années à venir de euh, dérèglement climatique, de réchauffement climatique, de, des années toujours plus chaudes et peut-être que des arbres comme ça énormes qui demandent énormément de captation, captation d'eau. Dans le cas d'inondation, ça pourrait aider également. Donc du projet vraiment deux en un. Du style, Donc voilà, un projet deux en un, du style captation euh, d'eau de carbone également de regroupement euh, d'un point de vue militantisme euh, écologique euh, projet personnel euh, voilà un petit peu développement durable écologie euh, militantisme vraiment plein de choses en même temps ça pourrait regrouper plein de choses euh, aussi bien euh, voilà, les, les survivalistes que le militantisme que euh, les écologiques que euh, voilà plein de choses et euh, je me dis que ça peut être vraiment un projet très intéressant euh, à documenter sur ma chaîne à l'achat voilà, des graines, la pousse, les premières plantations, le suivi une année, puis deux ans, puis trois ans, et voir si justement un petit peu dans ce sens-là, on peut avoir un suivi sur tout ça. Et si après il y a des personnes qui, comme moi, pareil sont un petit peu enthousiasmes sur ce projet-là, ou même sur d'autres projets, hein, par exemple, je ne sais pas, hein, de faire le même système avec des cerisiers, des pommiers, des pêchers un peu partout en France, et de faire ça, de les planter en pleine nature et de voir comment ça se développe année après année, me dit que ça pourrait être vraiment très cool. Donc voilà l'introduction au projet Sequoia, j'espère que ça vous aura plu dans la forêt, c'est plutôt une belle transition euh, et puis bah, surtout bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose euh, qui peut vous intéresser euh, d'un point de vue de voilà, de conscience personnelle, d'envie de développer, d'essayer de, de faire des choses intéressantes ou en lien avec la permaculture, je ne sais pas et si vous avez par exemple comme moi des chaînes où vous voulez vous lancer peut-être essayer de faire un suivi de votre côté en plus et de faire des mélanges de vidéos, de se rencontrer, de discuter, euh, bah surtout pareil, n'hésitez hein, pas sur Facebook, sur euh, YouTube, euh, Messenger, par mail, euh, je suis disponible pour parler, il n'y a aucun problème pour ça. J'ai vraiment euh, du temps, même si je, vais euh, même si je, je, je travaille. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et je me dis quitte à avoir du temps, euh, l'envie et les moyens, autant essayer des choses. Même si peut-être que le projet CKN ne verra jamais le jour ou peut-être que ça ne fonctionnera pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'envie de bien faire, d'essayer de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me dire euh, en commentaire euh, bah, voilà, si ça peut vous plaire, si euh, vous avez euh, les mêmes idées. Et n'hésitez pas à cliquer sur, je ne sais pas moi, l'arbre pour vous abonner. <rire> Cliquez pour un, voilà, un petit like, vous abonner me dire ce que vous en pensez et au cas où bah, je vous laisse également deux autres, euh, je vais mettre là, deux autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Allez au plaisir, à plus